Donc depuis, euh, depuis 2016, donc la CGT et son comité national des prix d'emploi précaires, donc on a réalisé euh, 10 études, 10 études euh, sur un nombre d'offres qui sont toujours de plus en plus importants. Et donc pour nous, le, le premier objectif c'est de euh, démonter un peu le, le discours euh, patronal et du gouvernement sur les offres euh, qui seraient non pourvues. C'est-à-dire que euh, toutes les années, euh, Muriel Pénicaud et puis maintenant Elisabeth Borne, elles nous disent, mais de l'emploi, il euh, y en a plein, euh, suffit de traverser la rue euh, pour en trouver, y compris là, durant cette période de, de récession euh, et de pénurie d'emploi très importante. Et c'est ce discours-là, c'est important pour nous parce que c'est ce discours-là qui justifie le maintien du contrôle de la recherche d'emploi et donc des radiations pour insuffisance de recherche. Alors...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 Dans notre étude, on a relevé plusieurs critères d'irrégularité. Le premier, c'est une offre illégale. Une offre illégale, c'est une offre qui ne correspond pas au contrat de travail qu'on va signer. Par exemple, c'est une offre qui est marquée 6 euh, mois sur le site emploi.fr, alors qu'en réalité, c'est une offre de 2 semaines. Une offre bidon, euh, c'est une offre que euh, sur le site Pôle emploi.fr, il y a l'offre de Pôle emploi et, et il y a un site partenaire. Quand on clique sur le lien de partenaire, on voit marquer offre dépubliée, donc offre inexistante, donc c'est une offre bidon. Euh, une offre qui est euh, un autre critère d'irrégularité, c'est une offre qui ne correspond pas au périmètre de recherche et qui ne correspond pas donc à l'offre raisonnable du demandeur d'emploi. Par exemple, c'est une offre qu'on cherche à Saint-Denis, mais l'entreprise est logée, non pas à Saint-Denis en Ile-de-France, mais à La Réunion. Euh, et ensuite, il y a une offre qui sont même euh, frauduleuses. Et donc ça, c'est des pratiques, par exemple, des agences d'intérim qui postent des offres sur le site poleemploi.fr uniquement pour se constituer un vivier d'intérimaire. Donc c'est des offres qui ne sont pas réelles, Pôle emploi le sait, mais les agences d'intérim postent leurs offres sur le site pôle emploi.fr pour se constituer un vivier d'intérimaire. Mais la CGT, ce que ça inspire, là, depuis déjà plusieurs, euh, plusieurs semaines, euh, la Confédération a lancé une, une, une campagne sur, sur l'emploi, notamment envers les, les bureaux d'embauche. Et donc le, le, la première conclusion, c'est de dire qu'aujourd'hui, le niveau d'emploi en France, il est, euh, il, est, euh, il est très mauvais et que le gouvernement, euh, Pôle emploi, ils, utilisent, ils gonflent artificiellement le nombre d'offres, mais en réalité, le droit au travail, plus que jamais, c'est une conquête, il fallait le chercher. Euh, donc déjà, ça justifie cette, cette campagne-là de la CGT puisqu'en réalité sur le site Pôle emploi il n'y aurait pas 500 000 offres mais 250 000 voire moins euh, si euh, des agents de Pôle emploi contrôlaient véritablement chaque offre déposée sur son site, c'est le premier point et puis le deuxième point c'est d'en finir avec la chasse aux chômeurs et de faire la chasse au chômage parce que le gouvernement et pas au l'emploi. Ils ne peuvent pas dire, regardez nos chiffres du chômage, ils s'améliorent parce qu'on a radié 100 000, 100 000 privés d'emploi tous les mois. Non, ce qu'il faut faire la guerre, c'est la guerre au chômage. Et pour ça, la CGT, on a des revendications sur l'emploi comme sur les 32 heures. On le rappelle, les 32 heures, c'est 4 millions d'emplois euh, qui seraient euh, créés euh, arithmétiquement. Euh, donc, oui, donc le gouvernement il fait croire qu'il euh, qu des, euh, des, qu a des solutions de l'emploi et notamment euh, pour la jeunesse. Euh, par exemple, l'une des dispositions qu'il a mis le plus en avant, c'est l'apprentissage. Bon, il faut savoir que sur les euh, 400 000 contrats euh, d'apprentissage qui, euh, qui ont été euh, signés, les 400 000 apprentis qui sont là, il y en a 10% déjà qui n'ont toujours pas de stage. Donc, le gouvernement il a inventé l'apprenti sans stage et nous, dans notre étude, on arrive à démontrer que le gouvernement, il invente même l'offre sans contrat de travail. Voilà, donc c'est la Macronie, c'est ça la solution, c'est que de la com' et rien dans les faits. Euh, si on regarde les contrats de professionnalisation, qui est une autre disposition que le gouvernement met beaucoup en avant, nos camarades de Carrefour, ils disent c'est quoi la réalité des contrats de professionnalisation La réalité des contrats de professionnalisation, c'est un réfléchage de la précarité qui est déjà existante dans l'entreprise, les CDD, le patronat, ne renouvelle pas les CDD pour les flécher vers des contrats de professionnalisation. Donc c'est ça la solution pour le gouvernement, c'est la précarité pour la jeune et toujours plus de concurrence entre les travailleurs. Alors que le gouvernement, dans son plan de relance, il a accordé encore de nouveaux cadeaux aux patronat qui font suite au CICE, allègement de cotisations sociales, sans contrepartie en termes d'emploi, et que les plans de licenciement s'accumulent, il n'y a pas un jour qui se passe sans l'annonce d'un plan de licenciement, la CGT appelle le 4 février à la mobilisation contre la casse de l'emploi, pour la réduction du temps de travail à, à aux 32 heures et pour une autre réforme de l'assurance chômage qui vise à indemniser 100% des privés d'emploi. Donc on vous donne tous rendez-vous le 4 février dans l'action et dans la grève pour mettre un terme à la politique réactionnaire du gouvernement.